Ça va quand même, faut pas pousser. Il allait pas la toucher ta Swift Il est rouge en haut, il est vert en bas celui-là C'est facile à comprendre Salut tout le monde, j'espère que ça roule euh, Moi oui, il est 13h44 C'est malgré tout un horaire tôt pour moi Je me suis couché à 6h, j'ai rendez-vous chez le Barbier à ce stade là c'est même du toilettage, j'ai le poil long. Ah ouais, il y en a pas mal là. Il faudrait que j'en refasse d'ailleurs. On verra sur le retour. Fouh On a pris une attaque là, un missile. Ah oui, une fois n'est pas coutume, on va pas dans Paris là, on va pas chez la barbière de Paris. Euh, J'avais juste besoin d'un petit rendez-vous en express, la tic-tac, à deux pas de chez moi. Oh, chez la, la barbe de papa, un montesson en centre commercial. Et aussi c'est un, un petit peu moins cher et ça me convient bien ce mois-ci, n'est-ce pas Oui, oh, il y a du carburant, on va y aller tout de suite. Ouais. Oh non! Comment on y va? C'est fermé? Ah, c'est là-bas. Non, non, c'est à l'envers là. Je comprends pas, je suis complètement paumé. Si, c'est me c'est voilà Ça fait plaisir vas-y vas-y à deux voix vas-y vas-y vas-y écoutez on a plutôt bien géré cette crise les deux motos sont pleines la voiture est pas mal, on a un bidon, c'est les vacances, les mecs arrêtent de faire la grève On va limite avoir trop d'essence, je vais pouvoir en revendre Je vais faire du profit sur le dos de la grève, c'est bon ça On en a voilà Tout bas tout neuf comme disait le barbier En plus de ça, je viens de parler 5-10 minutes euh, mécanique avec un petit monsieur de la Charente Trop rigolo il restaure une, de chevaux, il roule en BSA, les gars. Je sais pas du tout ce que c'est. Il m'a dit une anglaise, style Norton et tout. C'est stylé. La journée commence bien. On a fait le petit plein, on est tout propre, il est tôt. Je vais faire mon petit déj maintenant, faut pas rigoler. Puis après, on va doucement se mettre en route pour le travail. Au téléphone. Il t'emmerdait pas le virage lui non plus. Aïe aïe aïe. J'aurais pu attendre de revenir pour faire le plein. J'aurais payé moins cher, mais j'aurais attendu. ce que là, au moins à Carouf, il n'y a personne. Ouf Oh oui Le feu, c'est de la déco, euh, madame. Putain, mais ça va pas non. J'ai touché, ça m'a mis un coup de frein. Oh non, Clio. Mission accomplie, c'est l'enfer, ce, ces deux carrefours-là. Ça, c'est un gentleman, ça style parfait lui oh là là le pneu il est énorme c'est ça que je veux ils ont tout décaissé là c'est dangereux il fait lui incroyable merci les potes et sur un enchaînement de politesse depuis tout à l'heure, on se laisse passer l'un l'autre. Incroyable. Ça se refermait, mais c'est passé. Pardon Ouais, à l'arrière droit Ouais Demander si son clignotant fonctionnait La réponse est oui Oh non, toi ton clignotant je sais pas s'il fonctionne pas mais faut le mettre en tout cas C'est très con ce qu'il vient de dire d'ailleurs, mais bref Travail, travail. C'est bon, on y est. Il est trop bien ce vélo.